Une question-réponse, à mon avis, plus facile à comprendre qu'à faire. En fait, il n'y a qu'à suivre pas à pas la difficulté et l'exécution de ceci. Tricoter 4 mailles ensemble à l'endroit. Le but est de traverser 4 mailles de gauche à droite et de ramener le fil au travers. On peut s'aider d'un crochet, mais quand on n'en a, a pas, comment on fait alors d'abord, je vais commencer par suivre les indications qui précèdent. Glisser deux mailles. Alors oui, deux. J'ai encadré tout ça de deux mailles en droit. Glisser deux mailles sur l'aiguille droite. Et je précise en les prenant comme pour les tricoter à l'envers. Une maille sur une aiguille auxiliaire devant et je me débrouille pour que ça ne glisse pas. <rire> Glisser les deux dernières mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, ça signifie qu'on remet ces deux mailles à gauche. Et pour les 4 mailles ensemble, voilà la solution. On commence par tricoter 2 mailles endroit ensemble. On remet la nouvelle maille sur l'aiguille gauche. Donc, tricoter deux mailles ensemble. On remet la nouvelle maille sur l'aiguille gauche. Et on fait passer les deux suivantes par-dessus. Une. Et deux. Et elle retourne à droite. Pour finir, il faut rabattre la maille de l'aiguille auxiliaire par-dessus sur ces mailles ensemble. Alors, il n'est pas précisé dans quel sens. Je prends donc la liberté de le faire comme ceci. Euh, je la replace sur l'aiguille gauche. Je La maille de droite va à nouveau à gauche. Je rabats et je remets à droite. Donc avec, 4 mailles, avec 5 mailles, pardon, on en a fait une. Je finis. Et pour le fun, je vais refaire la même chose, avec moins de manipulation, une fin légèrement différente, et puis en silence.